Commandant, je capte un signal. Ça doit être une équipe d'infiltration galarienne. Visez un peu ces tours de défense. Larguez le Mako, on fonce dans le taille, on s'en charge. Je vais vous faire passer sous leur radar, commandant. On a le champ libre, commandant. Restez hors de portée et continuez les manœuvres d'évitement jusqu'à ce que j'ai éliminé ces tours anti-aériennes. Je connais la procédure. Je vous retrouve au camp quand les tours seront HS. Terminé. Un moyen de neutraliser leur artillerie. On n'a pas la force de frappe nécessaire pour détruire les lieux. La est libre, commandant. On approche de la base galarienne. Terminé. Paré, je suis Commandant, le Normandie s'est posé dans la base et on dirait qu'on est cloué au sol. Le capitaine Galarien vous expliquera tout à votre arrivée. C'est le camp Galarien. On fait quoi Vous ne bougez pas tant qu'on n'a pas de plan. C'est vous le responsable ici Quelle est la situation Je suis le capitaine Kira, unité spéciale du 3e régiment d'infiltration. Vous et vos hommes, vous débarquez en plein milieu d'une zone d'opération. Vous avez alerté tous les canons anti-aériens à 15 km à la ronde. Manquait plus que ça. Et maintenant On reste en position jusqu'à l'arrivée des renforts demandés au Conseil. C'est nous, les renforts. Quoi C'est tout c'est toute une flotte que j'avais demandé La transmission était incompréhensible. On m'a envoyé enquêter. C'est justement ce que nous sommes censés faire ici. Et cette enquête m'a déjà coûté la moitié de mes hommes. Qu'avez-vous découvert La base d'opération de Saren. Il a établi un centre de recherche ici. Mais l'installation est lourdement fortifiée et le périmètre grouille de guettes. Qu'est-ce que Saren prépare À ce qu'il semble, il utilise ce centre pour créer une armée de Krogan. Comment c'est possible Apparemment, Saren a découvert un remède au génophage. Comme si les guettes ne suffisaient pas. Avec une armée Krogan, sa reine serait quasiment invincible. Absolument. Nous devons tout faire pour détruire ce centre et les secrets qu'il renferme. Le détruire Hors de question. Mon peuple est au bord de l'extinction. Ce remède pourrait le sauver. Si le remède quitte cette planète, rien ne pourra plus arrêter les Krogan. Je refuse de répéter les erreurs du passé. Nous ne sommes pas une erreur. J'espère qu'il ne posera pas de problème. On a déjà bien assez de Krogan sur le dos. Il se tiendra à carreau. Comptez sur moi. Ravi de l'entendre, commandant. Mes hommes et moi devons revoir notre plan d'attaque. Laissez-nous un peu de temps, d'accord Allez-y, capitaine. Je repasserai plus tard. Ce ne sera pas long, commandant. Au fait, si vous avez besoin de matériel, allez voir le commandant Rentola. Il est dans une détente à côté. On dirait que les choses se compliquent sérieusement. Ouais. Mais c'est surtout vrai que ce qui m'inquiète... À mon avis, il est à deux doigts de disjoncter. Laissez tomber. Tout ira bien. C'est vous, le patron. Mais je préfère garder un œil sur lui si ça vous chiffonne pas. C'est pas possible, Shepard. S'il y a un remède au génophage, on ne peut pas le détruire. Je comprends votre colère, mais nous savons tous deux qui est notre ennemi. C'est à Saren que vous demanderez des comptes. C'est pourtant Saren qui a créé un remède contre le génophage. Et vous voulez anéantir l'espoir de mon peuple. Il va falloir m'aider, Shepard. Au point où j'en suis, mes amis ne sont plus si différents de mes ennemis. Ce n'est pas un remède, c'est une arme. Et si Saren parvient à l'utiliser, ce n'est pas à vous que ça profitera, ni à nous. Mon peuple est déjà condamné. À ce stade, la prudence est un luxe. Si c'est tout ce que vous avez à dire pour justifier la destruction des espoirs de mon peuple, autant en finir tout de suite. Je ne vous laisserai pas mettre la mission en danger. Je vois. Après tout ce temps, c'est comme ça que vous me considérez. Comment pouvez-vous ne pas voir ce que ça signifie pour les Krogan vous ne détruirez pas cette base. Je ne vous laisserai pas faire. Ces Krogan sont les esclaves de sa reine. Ce sont des pantins. Des outils dont il se débarrassera à la première occasion. C'est ce que vous voulez pour votre peuple Non. Nous avons été les instruments du Conseil autrefois. Et pour nous remercier d'avoir éradiqué les Ragnies, ils nous ont stérilisés. Je ne pense pas que sa reine fasse mieux. Très bien, Shepard. Vous marquez un point. Je n'aime pas ça, mais je vous fais suffisamment confiance pour vous suivre. Juste une chose, quand on trouvera sa reine, je veux sa tête.